Thank you. devant les donner Le changement Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Oh, il moi moi. oh, est moins derrière. Il est derrière. Le... Il est derrière. Le... Il est derrière. Il est derrière. Il derrière. Il à tous euh, non, à tous et à tous euh, un grand merci un merci à infini pour euh, cet accueil là inespéré et euh, vous le faites pas pour moi pour, pour notre pays vous le faites pour tous ceux qui nous ont précédés dans ce combat qui ne verront peut-être pas ce jour mais le jour de la libération de notre peuple est en marche en, en marche parce que vous y croyez, en marche. parce que c'est écrit chez Dieu. Un peuple ne peut pas éternellement être opprimé. Et la libération ne viendra pas d'une seule personne, d'une seule famille, d'une seule ethnie. C'est l'ensemble des souffrances qui sont les nôtres aujourd'hui qui feront que demain, nous puissions mettre un haut-là. Nous sommes un des pays les plus riches d'Afrique mais dont la population est malheureusement l'une des plus pauvres. Nous fûmes il y a une trentaine d'années, premiers producteurs d'uranium. Qui sait encore parmi nous que nous avons produit de l'uranium dans ce pays Mais en discutant avec les experts à travers le monde, qu'est-ce qui en ressort Il en ressort que 80% des centrales nucléaires à travers la planète illumine le monde entier que vous alliez de Sydney à Houston, Paris, New York, Hong Kong. C'est à base du combustible gabonais, l'uranium gabonais. Les experts disent que rien qu'avec l'uranium, on aurait pu développer la moitié de l'Afrique. Mais regardez dans quelles conditions nous vivons. La plupart d'entre nous allons rentrer dans nos matins tout à l'heure. Mais les conditions sont les mêmes depuis un demi-siècle, si ce n'est qu'ils ont empiré, ce n'est pas une affaire de Bertrand Zibabao. J'ai payé dans ma chair le monde entier le sait, mais je n'en tiens rigueur à personne parce que j'ai pardonné. C'est l'amour qui nous fera nous affranchir. Mais une seule chose, et je le dis le plus sérieusement possible du monde, nous ne permettrons plus à qui que ce soit Qu'un seul Gabonais perde sa vie parce qu'il aura défendu. Son oh, wow.